Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid. Moi ça va ici, il fait 23 degrés, je suis dans le sud de Tenerife. Comme vous le voyez, les gens sont à la plage et ils se baignent. Donc euh, on n'est jamais qu'à 3-4 heures de la France et de la Belgique. Hein. Donc euh, songez-y si vous voulez avoir euh, un peu plus chaud actuellement. Donc il y a même moyen d'avoir des billets d'avion euh, pas très, pas très chers ici. Peut-être qu'avec euh, l'augmentation du prix du gaz et donc euh, de l'énergie, les prix des billets d'avion vont, vont augmenter. Mais bon, je pense que ce sera toujours euh, abordable et agréable de venir ici à Tenerife. Songez aussi qu'ici à Tenerife, euh, on a besoin de très peu de chauffage. Donc euh, au niveau du, du coût euh, énergétique ici, euh, lorsque vous habitez à Tenerife, c'est beaucoup moins cher. Il y a pas mal de gens qui viennent passer euh, six mois d'hiver ici aussi. Hein. Donc euh, c'est vraiment hyper intéressant. Et si vous faites du trading euh, et que vous gagnez beaucoup d'argent, ce que je vous souhaite, eh bien bien sûr, euh, ne laissez pas cet argent euh, sur un compte bancaire. Contactez-moi. Vous savez que je travaille également dans l'immobilier ici depuis quelques années et que j'ai beaucoup de clients euh, francophones, français, belges et d'autres pays donc, euh, qui me contactent pour investir ici à Tenerife. Donc vous pouvez investir pour en profiter vous-même mais également pour le mettre en location puisqu'avec un, un climat comme ça, il est clair que ça se loue hyper bien ici les appartements. Je viens d'en vendre un, ce matin donc à moins de 200 000 à, à deux chambres donc euh, des clients euh, investisseurs français. Et donc c'est vraiment un investissement très intéressant, très bonne rentabilité euh, il faut bien que vous fassiez quelque chose avec ce que vous gagnez en bourse. En tout cas, j'espère que vous profitez des mouvements importants de la chute de la bourse actuellement, donc en début mars, euh, parce que là, euh, quand ça chute comme ça, on peut se faire de, de très beaux gains très rapidement. Donc moi je trade euh, toujours comme à mon habitude en scalping, donc euh, très souvent le matin à l'ouverture euh, du DAX, eh bien, je commence à prendre des positions, je fais une dizaine de positions et ça va, je suis tranquille pour ma journée. Donc c'est vraiment euh, la manière de trader la plus efficace pour gagner euh, pas mal d'argent et ensuite euh, l'investir dans l'immobilier. C'est la formule gagnante actuellement. Donc il ne faut pas avoir peur quand la bourse euh, chute comme, comme maintenant. Quand vous apprenez à trader, eh il n'y euh, a pas de problème que ça monte ou que ça baisse. Pour nous, euh, traders, ça n'a aucune importance du moment que ça bouge, on gagne beaucoup d'argent, donc euh, euh, c'est la meilleure manière, la manière la plus efficace euh, de trader, je l'ai appris euh, euh, depuis longtemps, donc si vous voyez mes vidéos où je conseille toujours le scalping, vous voyez actuellement que c'est totalement justifié plutôt que d'investir à long terme et d'espérer que ça monte, non il y a des moments où les marchés baissent parfois c'est de manière euh, incompréhensible comme on a vu euh, lors de, de la période du Covid et eh bien ça a fort chuté et puis les banques centrales ont investi énormément d'argent pour refaire euh, monter euh, les cours de bourse alors que ça n'avait aucun sens, que c'était absolument pas corrélé avec euh, l'économie actuelle. Donc euh, il faut à ce moment-là s'adapter mais euh, il ne faut pas faire des spéculations sur ce que va faire l'économie etc. Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais, si une guerre éclate comme il se passe actuellement en Ukraine, eh bien, vous voyez, du jour au lendemain, les, les bourses peuvent chuter. Donc, il faut être capable de s'adapter et pouvoir faire des, des trades à très court terme. C'est pour ça que moi, j'enseigne je, le scalping, le trading à court terme et avec euh, donc les indicateurs que j'utilise, que j'enseigne dans mes formations, plus maintenant le market profile, eh bien, vous avez euh, donc tous les outils pour gagner beaucoup d'argent et ensuite venir investir à Tenerife. Voilà, donc euh, n'hésitez pas. Euh, si vous n'avez pas encore une bonne méthode de trading ou qui ne donne pas de bons rendements, eh bien, je vous invite à regarder ce que je propose dans mes formations. J'ai beaucoup de mes étudiants qui ont de très bons résultats et euh, vous apprendrez au fur et à mesure ou vous corrigerez les défauts que vous avez actuellement si vous faites déjà du trading et là vous pourrez vraiment euh, gagner de l'argent et euh, investir de l'argent à Tenerife ou ailleurs si vous voulez mais n'oubliez pas qu'ici on a le meilleur euh, climat du monde, euh, je crois qu'en France à certains endroits il fait moins 5 degrés et ici on a 23 degrés cet après-midi euh, dans le sud de Tenerife. Donc euh à vous de voir, euh, j'ai beaucoup de personnes qui, qui me contactent aussi parce qu'ils veulent quitter la France et venir euh, s'installer ici à Tenerife. Euh, donc je ne peux que leur donner raison puisque moi je vis ici depuis euh, plus de 26 ans et pour moi c'est le paradis. Voilà. Donc euh, j'espère que vous appréciez ma vidéo. Mettez un pouce euh, vers le haut, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas donc à me contacter si euh, vous hésitez sur le type de formation à suivre ou si vous voulez euh, investir dans l'immobilier ici euh, également. J'ai une chaîne dédiée à l'immobilier, vous pouvez la trouver si vous tapez mon nom, Tenerife Immobilier, vous trouverez ça sur YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.